Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers combatteurs guinéens. Voilà, j'interviens encore, parce que voilà, c'est intéressant, j'interviens encore pour parler en fait de la Guinée, de la politique chez nous, la transition chez nous, et le même sujet d'ailleurs concernant les manifestations. Alors, faut-il manifester euh, demain, oui ou non Faut-il manifester, oui ou non, demain, chers combatteurs guinéens n'est-ce pas C'est mon thème d'information, donc vous le savez déjà, ma position, je l'ai déjà dit que autre report, ce n'est plus possible. Autre report, c'est inacceptable, cher Compteur Guinéa. Nous voulons la réussite de notre processus de démocratisation. Je crois qu'il faut avoir des positions, disons, pointilleuses. Il faut la rigueur. Et sinon, nous n'en nul nulle part, nous avons affaire aux bambins au pouvoir. Je l'ai dit mille fois, on a affaire aux bambins au pouvoir, qu'on va reporter mille fois les manifestations, ils se camperont tous leur position, parce que déjà, ils ont une maquette, n'est-ce pas Surtout qu'ils connaissent déjà, disons, comment ça marche, et disons, psychologiquement parlant, ou comment manipuler psychologiquement, ils le savent déjà depuis longtemps, les partis politiques, les mouvements sociaux. C'est très clair, cher Compteur C'est pourquoi il n'y a pas de l'indécision, nous, nous ne démarquons tous simplement des mouvements, disons, sociaux, des partis politiques qui sont indécis, hésitants, cher Compteur voilà, c'est donc le thème d'information, cher Compto-Guinéen. Alors, c'était ma position, vous le savez déjà. Alors, faut-il manifester demain ou non Oui, il faut manifester, il faut descendre dans la rue. Il n'y a pas de report, cher Compto-Guinéen. Parce que, cher Compto-Guinéen, je vous le dis, c'est une foutaise de la part de ces gens au pouvoir. Parce que, normalement, vous savez, maintenant, nous sommes en train de parler, et disons, de, des négociations. Qu'il faut négocier, qu'il faut le dialogue. Mais, en principe, normalement, il ne doit pas y avoir... Ils doivent faire ce qu'il faut faire, puisque les, les principes sont là, les lois sont là, ils appliquent. C'est idem comme au temps d'Alpha Condé. Tout est là, c'est à eux d'appliquer. On va négocier quoi Négocier quoi d'ailleurs Ils doivent appliquer, il y a une charge de la transition, nous sommes dans une transition qui a une durée limitée dans le temps. Écoutez, on n'a rien à négocier, ils doivent, c'est obligé, en fait, ils l'appliquent. Et nous manifestons pour que, également, ce point soit satisfait. C'est tout. Que les gens-là regardent la loi. Je dis bien, en principe, il n'y a pas à négocier. On va autour de la table, parce que quand on parle de négociation, c'est 50-50. N'est-ce pas Je lâche une partie, vous lâchez une autre partie, et puis nous nous entendons sur un point donné. Mais en principe, non. Ici, il est question de l'appliquer appliquer la loi qui existe déjà, cher Comteau guinéens. C'est l'appliquer. Nous sommes dans une transition. La transition, ce n'est pas un mandat, en fait, euh, un mandat politique. Non. N'est-ce pas Quels -ce sont-ils ces gens pour venir nous dire que, bon, ils ont une baguette de développement, ils vont développer la Guinée. Mais c'est quoi On sait, je le disais ce matin, mais il faut avoir la perception, en fait, efficace pour comprendre ce qui se passe. N'est-ce pas C'est un pouvoir ethnocentriste, un pouvoir qui... Ah, je ne sais pas, euh, euh, dont les enfants, qui sont, disons, les enfants, euh, disons, de tous ces dignitaires di, des, des au temps de ces mais ce sont ceux, ce sont eux qui sont là, ce sont eux. Ils veulent un retour donc, à ce système. Mais c'est clair, facile à comprendre. Alors, vous acceptez un report. Report pourquoi Et après ce délai, qu'allez-vous qu faire Manifester, N'est-ce pas Déjà, ils connaissent vos faiblesses. Ils connaissent vos faiblesses et tout. Comme déjà, ils le savent. Hein? Parce que les simples religieux, viennent viennent, je dirais, euh, euh, des religieux, je dirais, hypocrites, mais c'est cela. Hypocrites qui ne sont pas des sages. Un sage, il a des principes. Il agit de la même manière devant tous les problèmes et devant n'importe qui. N'est-ce pas Il y a des assassinats, des gens sont massacrés ici, ces sages, ces religieux, ces femmes religieuses ne lèvent pas la tête pour dire, bon écoutez, basta, on n'en veut pas cela. Ils ne le font pas. Maintenant, on veut seulement manifester, s'il vous plaît. On demande de manifester pour que la loi soit appliquée. C'est comme si, et, et, et d'ailleurs, c'est ce qui est d'ailleurs retenu, parce que si dis de manifester, alors oh, on a diabolisé, manifester, ça allait vous faire assassiner. Mais comment pouvez-vous accepter cela Comment pouvons-nous accepter ce concept Manifester, c'est se faire tuer. N'est-ce pas Mais c'est cela, nous les encourageons. Alors, comme nous le disons, même les imams, les religieux, tout, tout le monde le dit, vous comprenez, Bon, écoutez, vous allez manifester, vous faire tuer un pays sauvage. Et, et franchement, c'est cela. Comment est-ce possible que nous puissions tenir, tenir de tels discours C'est tout ce qu'on demande. On va manifester, et là les imams, les religieux se lèvent. Alors quand on tue, on massacre les gens, là ils se lèvent pas. Maintenant, simple manifestation, bon voilà, ils se lèvent pour écouter, arrêter, nous voulons la paix, nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais vous voulez la paix, alors demandez à ces gens de respecter la loi, chers contre guinéens. N'est-ce pas Très bien. Alors, c'est clair, moi c'est ma position, je me démarque, disons, des partis politiques, je me démarque, démarque de tous ces mouvements sociaux, nous sommes des démocrates, vous êtes nombreux en Guinée, alors essayons d'agir demain. N'est-ce pas que demain, que, disons, tous soit ralenti demain à Conakry, que les activités soient totalement ralenties. C'est ce qui est important, qu'il y ait de l'insanité demain à Conakry. Cher compteurs guinéens, nous sommes les démocrates avant tout. Nous sommes pour notre processus de démocratisation entamé avec lanse à comté le 3 avril 1984. Ce processus, personne ne doit l'arrêter. Personne ne doit le stopper, cher compteurs guinéens. N'est-ce pas Et voilà comment on va le faire, cher compteurs guinéens. Tous demain, alors c'est clair que les militaires vont sûrement sortir, n'est-ce pas? Euh, je dis bien, nous nous démarquons, nous nous démarquons des partis politiques, n'est-ce pas? Nous nous démarquons des partis politiques parce que nous attendons que les partis politiques ont donné consigne euh, d'accepter un autre report. Nous ne sommes pas d'accord, je ne suis pas d'accord, parce que je sais que cela, c'est en fait tomber dans le piège de ces bambins au pouvoir. C'est clair et net. Pourquoi? Parce que, écoutez, ils, ils ont même les religieux qui viennent, les médiataires qui viennent, alors ont ça en tête que manifester, écoutez, ça allait vous faire tuer. Et ils ne, ils ne, le disent pas, ils ne le savent pas ou ils le savent, mais ils refusent en fait de le communiquer que manifester ne signifie pas aller tuer, tirer sur des gens. C'est une foutaise, Jean Comtat Linaer. C'est une véritable foutaise. N'est-ce pas Alors, demain, nous sortons tous, tout Conakry doit sortir. En fait, toutes les communes de Conakry, essayons de ralentir l'activité économique demain à Conakry. S'il vous plaît, tous les commerçants, n'est-ce pas Tous les commerçants des, des grands marchés de Conakry, tous, vous restez à la maison pour la journée de demain. C'est une manière, nous ne perdons pas, c'est une manière de montrer, démontrer à ces gens que nous ne sommes pas prêts pour donc euh, ce système ce retour à cet autre système que nous avons connu auparavant, de la dictature pure et simple. Cher comte Guillien, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Si nous nous laissons faire, nous aurons au pouvoir un parti, je dis bien, ethnocentriste, qui va nous confisquer tout. Regardez, même pour manifester, on nous empêche. On ne veut pas qu'on manifeste. Vous critiquez, vous êtes arrêté. Un journaliste va trop loin dans les critiques, il est menacé. Cher Compteur Guillien, alors, cela n'est ne, pas en fait quelque chose qui doit nous signaler, nous avertir, n'est-ce pas Et ce que je ne comprends pas, on dit « report de manifestation non, ». Non, non, depuis l'autorité le, le, et les religieux disent « non, reportez s'il vous plaît, reportez ». Comme si si nous manifestons euh, une journée de manifestation, écoutez, c'est le ciel qui va tomber sur la Guinée. Mais il n'est pas question d'une seule manifestation. Ça doit continuer. Il doit y avoir une série de manifestations. Demain et autre jour et autre jour. Mais c'est cela. Alors, on est en train de se comporter comme si, si nous manifestons demain. Vous comprenez, mais écoutez, c'est incroyable. Mais il faut manifester demain. Et même une semaine après, manifester, encore manifester, au moins deux, trois fois dans le mois. Mais c'est cela. Pour que les gens fléchissent, les, les, les barbares, les sauvages, fléchissent leur position, cher compte guinéa n'est-ce pas Très bien. Alors, tous demain, alors, écoutez, nous, ils vont nous empêcher de marcher, et c'est clair, écoutez, nous restons à la maison, les barricades, il faut placer, il faut brûler les pneus partout, empêcher, préparez-vous avec des cailloux, empêcher les véhicules de circuler demain. De toute façon, l'essentiel ici, c'est qu'on a doit avoir l'allure d'une ville morte. Toutes les activités économiques ralenties cher C'est clair. Alors, nous, nous attendons des gens dire, écoutez, alors, euh, ça, c'est des préjugés. Là, nous savons déjà. C'est la chanson de, de toujours. Euh, écoutez, euh, euh, vous envoyez les enfants des autres dans la rue. Et vous, vous, vous souhaitissez d'aller vous faire abattre dans la rue, etc., etc. Mais ça, c'est le discours des lâches. Des lâches, des hypocrites. Des gens qui ont déjà, en fait, vendu leur conscience. C'est tout. Hier... Ils défendaient également la démocratie, le profit démocratique. Ils étaient pour les manifestations, pour faire presser le pouvoir. Aujourd'hui, les mêmes personnes aujourd'hui ont d'autres langages. Et parce que maintenant, ils ont où en fait rempli leur poche Ils sont corrompus. Des lâches, des hypocrites, tout simplement, chacun. compte Ils ont tous honte parce que ça va triompher la vérité en Guinée, chacun compte Alors, moi, je suis très clair, j'ai en fait... L'itinéraire, c'est que j'ai en fait, la conclusion dans la tête, c'est qu'il faut tout faire, il faut tout faire, faut tout faire pour provoquer un autre coup d'état militaire. C'est ce qu'il faut en Guinée, je vous assure, chers Comte guinéens, les manifestations, oui, les manifestations, oui, les négociations, oui, mais écoutez, ça ne changera pas réellement, il faut un véritable coup d'état militaire avec un vrai patriote au pouvoir, un patriote qui aime la Guinée, n'est-ce pas, qui aime la Guinée, un, un rationnel, vous comprenez qu'il n'a pas d'autre ambition, ambition politique, non Il vient, il, disons, responsabilise les, euh, les institutions de la réplique. Je ne cesserai pas de donner des exemples, disons, au Niger, il faut le répéter mille fois, c'est un militaire général, le Ghibo, qui est arrivé, n'est-ce pas, après des coups d'État plusieurs coups d'état ratés, avec des présidents antérieurement qui ont tout, en fait, banalisé au Niger. Il est venu, cher Compteur Guinéen, il s'est comporté différemment. Je dis bien différemment, c'est-à-dire, écoutez, je suis venu pour responsabiliser les institutions République. C'est cela, cher Compteur Guinéen. Il a réussi Guibo. N'est-ce pas Et nous, on est là, en fait, du Salamalek, les bras croisés, les hypocrites imams viennent, religieux viennent pour dire, oh, écoutez, arrêtez ceci, arrêtez cela. Ce sont des hypocrites, chers compétents guinéens, des hypocrites de débit à la fin. Vous comprenez Mais c'est cela. Les gens sont emprisonnés. N'est-ce pas Je pense que, j'ai dit, nous sommes OK, mais on est en train de parler de négociation, c'est-à-dire sur des préalables. Le sujet, pour moi, dit, on ne touche même pas, c'est-à-dire la transition, ou le est la transition. Les dix points, disons, concernant le chronogramme de la transition, où l'on en est. Là, on ne touche pas d'abord. Pourtant, c'est là, en fait, l'élément clé. On est en train de parler des préalables. On a des gens qui sont emprisonnés. On a, en fait, des harcèlements sur les leaders politiques, sur les journalistes, par par-là. Et c'est seulement ces préalables, s'il vous plaît. Et vous voulez reporter reporter pour que les préalables soient quand même, disons, euh, soient pris en compte. Je serais d'accord que, quelque part, un peu d'accord, que report concernant le sujet proprement dit, hein, sur les dix les, les, les points du programme politique. Parce que là, je j'aurais dit, bon, écoutez, ça demande du travail, ça demande de réflexion de la part des deux parties. Mais s'il vous plaît, sur les, les, les, les, on appelle ça, sur les préalables, il faut négocier, il faut des reports, et des repos, mais nous sommes des faibles, nous sommes des lâches dans ce cas. Je compte le cas, je dis lâches des gens qui n'ont pas de courage, des indécis, des gens qui hésitent. Ça ne peut pas aller chez Compaoré, n'est-ce pas Voilà. C'était Nabilaï Kamara, depuis brève session Compaoré. Vous m'avez compris. Et je suis sûr que les militaires aussi dans l'armée, dans les camps, dans les casernes, vous écoutez. Vous devez agir et sauver la Guinée. Vous le faites comme l'a fait en fait Djibo au Niger. Vous devez agir. Mouya, il se croit plus fort maintenant, mais écoutez, écoute, on a vu plus fort aussi, on a vu des gens encore beaucoup plus armés, n'est-ce pas Où sont-ils aujourd'hui Alors, Alpha Condé, il sortait de, de, de, son, de sa présidence, accompagné en fait par un camp militaire, n'est-ce pas Et qu'est-ce qui s'est passé, à Alpha, Alpha Condé Où est-il aujourd'hui n'est-ce pas, cher Compteurs Guinéen? Alors, il faut tout simplement, il y a les arguments, les arguments sont là. Une fois Mamadi Doumbouya renversé, vous avez tellement d'argumentation. il est question d'une transition et non un mandat. N'est-ce pas C'est un mandat. C'est plutôt, ce n'est pas un mandat, c'est une, une transition, cher Compteurs Guinéen politique qui doit en principe dépasser les 12 mois n'est-ce pas Alors, vous avez également, donc, là-bas, dans votre camp, cher dans l'armée, vous m'écoutez, vous suivez très bien, vous vous préparez, je dis bien, il y a plusieurs moyens pour le faire, vous faites à travers un coup d'état militaire, en vous entendant entre vous, ou tout simplement, un petit groupe peut essayer, disons, à la baillerie Manassara. vous l'éliminez, écoutez, il n'y a pas de pitié pour ça, parce que les gens-là, ils ont beaucoup tué, pendant le Fakonde, c'est eux-mêmes qui tuaient, maintenant, on dit, Numbuya, ils continuent à tuer, après avoir dit que, désormais, Personne ne mourra pour la politique et continue à tuer. Vous voulez que nous ayons, que nous ayons la pitié pour ces gens, qu'on l'élimine aussi, qu'on l'élimine pour que la Guinée puisse vivre réellement chez Compteur N'est-ce pas? Nabila et le depuis Michel, mais c'est pour le court de, de bonne soirée.